Cher ami, est-ce que toi aussi tu choose France avec des centaines d'autres investisseurs qui croient en la France à hauteur de 13 milliards d'euros Oui, tu as bien entendu. Rejoins toi aussi le camp des winners de 13 milliards d'euros et viens mettre ton fric dans le paquebot. Choose France avec Emmanuel Macron et la BPI. <rire> Chers amis, bonjour, ici La Lafortelle, je rédige toujours le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Et donc nous allons parler aujourd'hui de cette magnifique communication gouvernementale euh, autour donc de Choose Friends, qui est donc le rendez-vous quasi annuel qui a été institué par Emmanuel Macron, pour faire ses euh, annonces d'investissement euh, de, de capital risque euh, dans l'économie française magnifique outil marketing, où en gros euh, tout le travail qui a été fait pendant un an est annoncé à ce moment-là et puis on se fait une petite sauterie, une bonne bouffe on invite 2 trois personnes, Elon Musk machin, euh, et voilà <rire> Et donc là, cette année, vous avez une édition de tous les records, la réindustrialisation est en marche, ça y est, c'est magique, euh, l'argent le, le, le, pleut comme si la France était un pays qui était prêt à éclore dans un nouveau printemps Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. S'il y a bien un truc qu'on sait pas faire en France, au niveau français bien sûr, qu'il y a des poches où ça marche très bien, mais euh, au niveau euh, général... On sait pas faire en france de capital risque pour une raison tellement bête et tellement simple c'est pas qu'on n'a pas les compétences c'est même pas qu'on n'a pas l'argent c'est que on a fait ce choix assez récent d'ailleurs hein, c'est surtout sarkozy qui, qui force ça on a fait ce choix euh, de mettre tout en haut de la pyramide du capital risque des énarques il <rire> y a bien un truc qui qu'un énarque ne sait pas faire, c'est du capital risque. Il n'est pas câblé pour ça. Le mec, c'est un administrateur, école nationale d'administration. Ce, ce gars a, a le profil antinomique d'un bon investisseur en capital risque, c'est écrit, tu ne faut pas toucher à ça. Toi, tu vas administrer un hôpital, une prison, ce que tu veux, mais faire des investissements risqués, non, ce n'est pas pour toi. Et ben en France, on a choisi de mettre tout en haut euh, des énarques, et notamment euh, à la BPI. Donc, il faut, faut quand même imaginer que euh, à la, donc la banque publique d'investissement et ces mecs sont super fiers de vous expliquer que vous n'avez pas un gros deal de capital risque qui se passe sans eux. Et donc, vous avez forcément l'imprimatur de l'énard qui va vous dire, oui, ça c'est bien, c'est pas bien, on accepte ou pas. C'est une catastrophe. Et je voudrais vous montrer aujourd'hui, un petit peu précisément, comment ça fonctionne, ces trucs-là. Alors, pas avec les 13 milliards, en plus, c'est très vague, on n'a pas encore le détail de tout ça, euh, ça va venir, mais avec des opérations passées, pour qu'on voit un petit peu comment on, est, on en est arrivé là. Et si vous le voulez bien, euh, on va remonter en 2009. Euh, vous êtes dans une situation qui, d'une certaine manière, est un petit peu similaire à aujourd'hui, pas trop quand même. Mais bon, on s'est pris une grosse crise dans la tronche et donc là, il faut, il faut redonner un peu de courage aux troupes. Euh, et vous avez à cette époque-là Nicolas Sarkozy qui annonce la création d'un grand fonds de biotechnologie. Alors, la BPI n'existe pas encore à l'époque, c'est le FSI, donc le Fonds Stratégique d'Investissement, un truc comme ça. Et donc, l'idée, c'est de se dire donc, le FSI va euh, investir, co-investir, avec toutes les grandes pharma, françaises ou étrangères, qui sont présentes sur les territoires français, et on va investir dans euh, toutes les startups de bio biotech, euh, et on, avec 150 millions d'euros, et puis on va faire éclore les pépites, enfin, pas de fin, vous voyez le truc. Alors le premier truc qui se passe, et ça, bon, vous ne le lirez pas dans la presse, c'est mes infos à moi, c'est que euh, ben, les grands labos pharma ne veulent pas. Donc euh, Sarkozy convoque tout le monde, enfin pas lui, c'est est au cabinet, convo convoque les grandes pharma, et, et ils disent « bon, il ben, euh, y a 150 millions, euh, y, en gros, c'était de l'ordre, il faut que chacun a boule 10 millions, euh, et puis nous, on, le, le, le FSI, on a boulé la moitié ». Et ils disent, bah, ou, ou, merci, mais non merci. Euh, parce que, bah, bien évidemment, ces, ces boîtes-là, ils ont absolument pas envie euh, de faire des, des deals d'investissement de, de, euh, risqués avec un énarque à côté d'eux. Ils sont pas cons. Euh, et donc, ils disent, non, non, bah non, allez-y, partez devant, on vous suit pas. Et puis là, bah, ils disent, bah si, si, vous allez venir vraiment, parce que bah, si, si vous le faites pas, en fait, on trouvera un autre moyen, on va vous faire des crasses, l'État euh, bah, a toujours moyen de vous faire des crasses, donc vous allez les mettre. Et donc, donc l'État a forcé la main à ces grands labos, euh, ce qui, à la fois, c'est-à-dire que... Euh ce qui est pas sain, c'est que c'est pas des bonnes relations. C'est-à-dire que j'ai pas, c'est pas que j'ai une très très haute estime les grands labos pharmaceutiques, mais il y a un moment si on vaut pas mieux que, on va pas tellement s'en sortir non plus. Euh, et donc il fait ça, et donc ils aboulent leur fric. Euh, ils font pareil, ça, ils font des write-offs. Hein, bon ben c'est voilà, on a bougé 10 millions, on les a perdus, on les retrouvera jamais. Et puis vous avez un fonds à 150 millions, il sera même encore abondé après, il finira à 180 millions, qui est créé. C'est pas un énorme fonds, mais ça commence déjà, c'est pas mal pour l'Europe, pour l'époque, pour la France. Et donc vous avez ce fonds, qui est le fonds Inobio, qui est créé. Euh, donc avec ces pharma à qui en a fait une clé de bras, et donc qui va investir dans les, les, les, les meilleures startups françaises et les plus belles pépites. Et c'était en 2009, nous sommes aujourd'hui en 2023 regardons un petit peu ce qui s'est passé ça vaut le coup non pour voir un petit peu justement ici prenons apprenons de ce devoir et reproduisons nos succès et surtout arrêtons nos erreurs donc nous allons aller voir ce que nous avons réussi à faire avec innobio et donc innobio vous avez un très bel article de l'usine nouvelle qui date de tac tac 2014. Donc le fonds est créé en 2009, donc 2014, euh, l'argent a été levé, vous avez fini les périodes d'investissement et vous, vous commencez à déboucler dans la vie d'un fonds. Et donc vous avez l'usine Nouvelle qui fait un, un très bel article, euh, Vous donc 173 millions euh, du fonds ont été levés, 95 ont déjà été investis. Et donc 5 ans après, je cite l'usine Nouvelle, InnoBio, dotée de 173 millions d'euros, en a déjà investi 95 dans 16 pépites, dont 11 issu de la recherche publique, après avoir étudié les dossiers de 434 startups et en avoir auditionné 25 en comité stratégique. Parmi les 16 retenus, 6 d'entre elles ont même bouclé une introduction en bourse depuis. Donc là, si vous prenez vraiment euh, le, la crème de la crème, qui non seulement a été retenue, euh, mais en plus de ça, a réussi à se développer suffisamment pour être introduit en bourse. Et alors ça vaut le coup d'aller regarder euh, ces sociétés, euh, cette crème de la crème du fond inobio, et voir un petit peu ben, <rire> ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors on va les prendre les unes après les autres. Donc vous avez une première qui s'appelle Adocia. Alors Adocia, euh, c'est tac, tac, tac, euh, c'est une société qui veut un petit peu révolutionner le marché de l'insuline et les traitements contre le diabète. Donc ces gens-là ont été créés en 2005, il me semble, et effectivement, euh, vous avez euh, une très très belle entrée en bourse qui a lieu, euh, tac tac, euh, qui doit avoir lieu ouais, en 2011-2012, euh, par là. Et donc vous avez une entrée en bourse euh, à euh, à peu près 15 euros. Euh, vous avez une entrée en bourse à 15 euros euh, c'est un peu chaotique au départ, et puis tout d'un coup, vous avez un grand partenariat avec Elili euh, pour développer euh, le, le, le, leur produit. Donc là, le cours monte en flèche, et puis bah, <rire> c'est dommage, le truc ne se fait pas. Et donc, euh, vous finissez avec aujourd'hui euh, une société qui est en train de décliner tranquillement, et qui après avoir été euh, introduite à, à 15 euros, et bah, ça en vaut 3 et c'est ça, hein. ah non mais ça c'est magique et ça. Et donc vous avez donc cette première pépite à dossier, on va révolutionner le marché du livret. Alors vous m'en voudrez pas, je vais pas rentrer dans le détail des produits. Peut-être que les produits sont réellement révolutionnaires, peut-être que c'est magique. Euh, on n'a pas le temps, c'est pas le moment. Je vais juste vous donner l'esprit global, c'est-à-dire que vous avez donc euh, Nicolas Sarkozy qui décide de créer un fonds biotech, ce fond investi dans des pépites ces pépites sont introduites en bourse et aujourd'hui eh bien cette première pépite Adosia euh, a perdu 80 de sa valeur et donc qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que pour Adosia euh, eh bien les euh, les grands groupes pharma qui ont euh, qui ont investi dans Inobio euh, en fait euh, ont, euh, aura ont retrouvé leur mise et même plus ils ont fait un bon profit euh, avec ces introductions en bourse en revanche les actionnaires qui ont investi là-dedans se sont fait rincer. Et qui sont ces actionnaires En fait, euh, ces trucs-là, comment ça marche ben, Ça marche que, que vous avez une telle proximité entre Bercy et les banques qu'on a fourgué ça à du petit porteur, mais même pas en allant vendre directement le titre. On a foutu ça dans des fonds et on a balancé ça à du petit porteur. Et du coup, en fait, c'est même pas que euh, Sarkozy a fait n'importe quoi et a fait... Prendre des pertes euh, à euh, Sanofi, euh, Roche, euh, euh, Pasteur, qui voulait. Pardon. Euh, et c'est... Non, c'est nous c'est enfin nous, c'est les gens qui ont un peu d'argent en banque et qui ont fait confiance à leurs banquiers, qui ont mis ça dans un fonds un peu thématique, je ne sais pas exactement comment ça a été placé, mais c'est comme ça que ça marche en France, c'est extrêmement administré. Euh, et et, et donc, donc sur Adocia, vous allez voir, c'est le premier mais ce n'est pas le dernier. donc Vous avez donc Adocia, solution d'insuline, très prometteur, bas moins 80%. Encore une fois, désolé, je ne fais pas le fond, mais sinon cette vidéo va durer 17 heures. Donc ça, c'était la première que l'usine nouvelle nous cite. Après, on a une deuxième qui s'appelle Genticel. Alors Genticel, c'est pas mal non plus. Alors ils sont... Euh, tac, tac, tac. Hop, Genticel, eux, euh, ils, ils faisaient une étude clinique pour faire euh, un vaccin contre le cancer du col de l'utérus, pardon. Donc un concurrent au fameux garde d'Asile. Eh ben, ben c'est dommage, l'étude a foiré et Genticel euh, euh, a été racheté euh, en 2017 par une société suisse, plus petite que d'ailleurs, euh, qui s'appelle euh, Genkyotex. Alors, ce qui est très intéressant avec Genticel, c'est qu'ils euh, ont quand même levé 69 millions d'euros pour une société qui faisait 20 personnes. Ça fait ça fait beaucoup de millions d'euros. Euh, C'est-à-dire quand vous êtes à, à 3 millions et euh, demi par salarié, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'euros. Donc quand on vous dit euh, c'est de la réindustrialisation, on lève du fric et euh, non, vous avez pas, vous avez très très peu d'activités économiques sur le sol français avec des trucs comme ça, même si vous avez du fric de maboule qui est déversé. Et donc eux aussi ont été introduits en bourse, il me semble. Alors, attendez, on va aller voir. Alors non eux j'ai pas forcément retrouvé Gentisel euh, Tac tac tac non alors eux j'ai pas forcément retrouvé euh, Tic tic tic mais bon euh, vous avez un essai clinique qui est foiré euh, et ils se font racheter a priori c'est pas ultra glorieux et je serais étonné que les actionnaires euh, s'y soient retrouvés. Après, GenC Cell, dans nos super euh, fonds euh, Inobio, on a un autre truc qui est vachement bien, qui s'appelle Supersonic Imagine. Alors, Supersonic Imagine, euh, eux, c'est donc une start-up qui euh, révolutionne euh, l'imagerie le, le, médicale. Et alors, eux, euh, bye. Bah, ils... Pareil, ils sont nulle part. Euh, encore une fois, je ne parle pas des produits, mais euh, Super Sonic Imagine, et eh ben c'est pas compliqué. Ils ont été introduits à 10 euros le cours et aujourd'hui ça vaut 1,44. Quand vous avez, euh, quand vous allez sur le site, vous avez un onglet qui mène nulle part vers une offre d'achat simplifiée, donc ils sont plus ou moins en vente. Pareil, donc ça a été introduit en bourse à 10 euros. Avec euh, tous les gens qui ont acheté 10 euros ces actions ont permis euh, au euh, FSI, donc maintenant la BPI, euh, au grand labo pharma de faire leur beurre et derrière c'est les petits porteurs qui se sont fait couillonner. Et là donc bah voilà vous avez encore vous perdez euh, vous perdez 85% de votre valorisation en quelques années magique magique bravo bravo fond Inobio. Euh, donc euh, là on en est à deux pertes euh, paires de plus de 80% un essai clinique foiré racheté j'ai pas le détail mais je vous en fous j'ai même pas forcément besoin de le savoir, qu'est-ce qu'on a ensuite après Genty Cell, Super Supersonic Imagine on a DBV alors attendez qu'est-ce qu'ils font euh, encore DBV ah, tac tac tac alors ensuite on a DBV Technologies alors eux ah oui alors eux ils font des solutions pour euh, détecter et traiter les allergies alimentaires donc ça, c'est DBV, une nouvelle société très prometteuse française, qui, alors, elle, DBV, on a de la chance, hein, euh, ils, ne valent, ils valent encore la moitié euh, de ce qui valait à leur introduction en bourse. Et je vous rappelle, quand même, que, parce que bien évidemment, il y a des cycles, et donc on pourrait se dire, on pourrait être à un point bas du cycle. Non, non, non, non, non, on est à un point haut de cycle, donc c'est-à-dire que... Les perspectives pour ces gens-là, structurellement, indépendamment de ce qu'ils font, mais simplement dans le cycle boursier, ne sont pas bonnes. Donc, a priori, ça va plutôt se dégrader dans les temps qui viennent. Euh, mais bon, c'est pas grave. Donc, euh, eux, ils sont encore à moins 50%. Euh... Euh, on a de la chance, hein vous aviez mis 2000 balles dedans, et vous en reste 1000, bravo, c'est un véritable succès avec DBV. Et je suis, pareil, je, je redis encore une fois, il y a sûrement des gens très bien qui bossent là-dedans, c'est pas... C'est pas les gens qui travaillent dans ces boîtes qui développent et qui essayent honnêtement de chercher des trucs. Euh, c'est le cadre, c'est le fait que vous ayez euh, le président de la République qui va lui monter un fonds, qui demande à des fonctionnaires, qui force la main euh, à des gens de pharma, qui choisissent. Tu sais pas comment, mais en tout cas, ils ont pas su choisir leurs trucs. Ils ont pas su non plus les accompagner et qui au final n'aide pas euh, les sociétés qui sont choisies parce que euh, au final, vous voyez que ces sociétés foirent alors ça met du temps, vous avez des périodes d'euphorie entre les deux, mais ça foire donc c'est pas, pas les gens qui travaillent là-dedans que je critique c'est vraiment cette espèce de cadre qui est exactement le cadre de Macron avec Choose Friends, où vous avez un fonctionnaire hein, euh, qui vient vous expliquer comment il faut faire du capital risque en France c'est pas comme ça que ça marche le capital risque alors la celle d'après, après on a Texel alors qu'est-ce qu'ils font déjà Texel, Texel ils se sont revendus <rire> oui, c'est vrai. Euh, Texel, ils se sont revendus en 2018. Alors, c'est génial parce que vous voyez l'article, je ne sais plus si c'est les échos ou une nouvelle qui fait... Euh, ça a été racheté par un groupe américain qui avait fait une offre à deux fois le prix. Bon, c'est magique, c'est deux fois le prix. Mais pareil, vous êtes encore à moitié prix euh, du prix d'introduction. Donc, vous avez encore l'actionnaire qui euh, euh, soit a acheté son petit porteur a acheté son action, soit simplement qui s'est pris ses actions sans aller choisir dans un fonds, on lui a dit, bah, vous comprenez, il faut investir dans les biotech, les biotech c'est l'avenir, on a un fonds biotech, euh, investissez là-dedans, euh, on a les, les, meilleurs, les, les, les, les, les meilleurs actuaires et les meilleurs financiers qui sélectionnent pour vous les meilleurs trucs, et puis en fait, non, en fait, on vous refourgue vous avez Bercy qui vous dit, tiens, tu vas mettre un peu de lui, euh, parce que, bah, il faut bien, il faut quand même qu'ils fassent comme si leurs fonds marchaient bien et que c'était un succès. C'est une catastrophe totale. Et alors, Texel, attendez, j'essaie juste de me souvenir ce qu'ils faisaient, ces gens-là. Euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient, Texel euh, Tac, tac. C'est génial, hein, c'est l'usine nouvelle encore qui fait un article d'Itirambic, parce qu'ils ont réussi, ils ont réussi à se vendre à moitié prix, c'est génial <rire> Ah mais c'est un truc de dingue, euh, pardon je sais même plus, ah si voilà, là, là, là, là. un montant, ah oui donc voilà, donc là c'est donc un pari à 72 millions qu'a fait le groupe américain, un montant significatif si l'on considère que la société azurienne n'a plus de programme en phase clinique et qu'elle était menacée d'arriver sous peu à court de trésorerie. Les gars ont foiré leur essai clinique et ils arrivent à se vendre 72 millions, c'est magique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez un investisseur qui a, pris, euh, qui, a, qui a pris un divisé par deux sur son investissement. <rire> et c'est pas, pas la BPI, c'est pas les labos, c'est des psy-porteurs. Ah, j'adore. Donc, alors ensuite, on en a encore un dernier, genre on en avait six. Hein, et ça, c'est la crème de la crème du fonds, c'est ceux qui sont arrivés à maturité. Il ne faut pas oublier que sur un fonds de capital risque, bah, quand vous allez investir... Dans, euh, on va dire, 10 sociétés, euh, ben, vous allez en avoir 6 qui vont rien donner. cest à dire, zéro. Euh, vous allez en avoir peut-être 2-3 qui vont... Euh, vous allez réussir à, à les revendre au prix un peu plus, plus 10, plus 20%. Vous allez faire une petite gratte, et puis vous en avez une qui va aller... Qui, qui, qui va exploser le plafond. Et donc là, celle qui avait réussi à s'introduire en bourse, c'était celle qui devait exploser les plafonds. Vous étiez sur cette crème de crème. Non, c'est raté, les gars. Le... Donc alors attendez, donc là on a ça, et alors la dernière elle est, elle est, elle est magique, euh, la dernière c'est, euh, pouf pouf pouf, tac là, Texel Pixium Vision, alors Pixium Vision, ça c'est encore de l'imagerie je crois, oui c'est de la vision bionique pour redonner la vue aux aveugles, pardon encore une fois, je fais pas de fond mais pour voir un peu ce que, euh, c'est donc c'est ça des systèmes de vision bionique innovants afin de permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome. C'est va... génial dans l'absolu. J'aime beaucoup ce que, ce que les gens font. Mais... Et c est, c est... Alors Pixium, si vous, <rire> si vous voulez. Euh, c'est Alors eux, ils sont... Euh, euh, Pixium, ils ont été introduits à, à quoi 7 euros, à 8 euros à peu près. Ils sont à zéro. <rire> ils sont... Euh... <rire> Ils sont à 1 centime, donc ils sont en faillite. Là, vous avez une, euh, vous avez une assemblée générale qui est probablement celle de la fin qui est convoquée pour le mois de juin. Donc eux, alors là, voilà, eux c'est magique, c'est-à-dire que vous avez tout perdu. Donc ça, c'est le fonds Innobio, lancé en 2009 par Sarkozy, euh, dont les pépites des pépites sont des crashs en flammes, toutes. Vous n'en avez pas une sur ça, alors peut-être, j'en ai peut-être raté une, mais ce que je veux dire, c'est que, donc, vous avez 2009, vous faites une clé de bras au, au Labo Pharma pour qu'ils vous donnent un ticket, ils le font. Euh, ben, bah, ils n'ont pas le choix. Euh, vous investissez là-dedans, vous redonnez tout le fric à tout le monde en faisant des introductions en bourse, hein, et donc euh, en, avec, en, faisant des gros, euh, en faisant des grosses plus-values, et derrière, bah, vous laissez les pertes réelles, euh, bah, nous, en fait. C'est, euh, que ce soit, après, voilà, que ce soit en tant que contribuable, épargnant, ce que vous voulez, c'est toujours sur les mêmes que ça retombe. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que, bien évidemment, si vous allez demander à un gars de la, P... la BP, dire au Innobio, c'est génial, Innobio! Et donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, bien évidemment? Ils ont voulu faire un Innobio 2! <rire> Ce qu'ils ont fini par faire, il devait être entre 200 et 250 millions, ben forcément ça a tellement bien marché, on va en faire un deuxième, finalement ce sera que 150 millions, il devait sortir en 2016 ou par là, finalement il est sorti en 2019, et alors là il se garde bien, j'ai pas été chercher plus à fond, mais c'est les mêmes gars qui font les mêmes trucs, et là vous, vous retrouvez plus les, les pharmas. Les formats étrangères, c'est Sanofi qui, alors un peu, as, vous, vous voyez, c est, c est, je pense que c'est Sanofi qui a, fait, qui a fait les clés de bras sur, sur InnoBio. Mais c'est vous dire, si vous voulez, comment euh, bah vous pouvez euh, lever comme ça. Alors là, on n'est pas sur tout à fait la même échelle. Ok, on est sur quelques centaines de millions d'euros, et pas les 13 milliards qu'on a annoncés là. Mais comment est-ce que en fait ces quelques centaines de millions d'euros vont se traduire par quelques emplois, mais pas tant que ça euh, et qu'au bout de quelques années en fait il reste plus rien ces trucs sont revendus, euh, ils sont mis en faillite, ça repart aux US, ça part en Suisse, ça part ailleurs euh, s'il reste quelque chose, et il reste rien en France c'est pas parce que vous avez mis un fric de dingue que vous avez un succès à la clé et encore moins quand vous avez un couillon des narcs qui décide à la, tout en haut et ben oui, c'est ce qui va se passer. Et alors maintenant, vous dire, mais euh, la faux, t'es pas, euh, pas honnête, c'était ce fonds-là, inobio, inobio 2 mais il y a peut-être d'autres trucs qui marchent vachement mieux. Alors, la BPI, quand même, vous, quand vous écoutez la communication de la BPI, je les aime pas beaucoup, la BPI, parce que ils ne communiquent que euh, sur leurs entrées. Partout, on a investi euh, 1 milliard là, 5 milliards là, combien là Ils vous disent jamais les retours, ils vous disent jamais les sorties. Très rarement. Pourquoi Ben parce qu'ils sortent jamais bien. <rire> Là là. Euh, et donc, après, vous pouvez vous dire, mais bon, et, vous avez Choose Friends, euh, donc 13 milliards, et vous avez ce, cet article, des, je crois que c'est les échos, euh, qui... Euh, attendez, il est où, le Choose Friends euh, magique euh, Tac, tac, ouais, c'est ça. Euh, et donc, il vous dit, voilà, t'as Emmanuel Macron... Euh, a fait rencontre plus de 200 investisseurs, et vous avez, là-dedans, vous avez qui dans Les investisseurs stars, les patrons stars qui viennent serrer les louches à la petite sauterie. Vous avez Vous avez Mittal, vous avez l'actualité Mittal. Mais Mittal, c'est ArcelorMittal. Mittal, donc qui a fait une OPA hostile sur Arcelor en 2006, Ouais, au début des années 2000, entre 2005 et 2009, je sais plus, pardon, j'ai plus l'année précise. <coughs> Mais bon, donc Mittal qui fait une OPA hostile, avec... Eh ben oui, oui, oui, oui si, si, puisque c'est Hollande, donc, euh, euh, donc c est, c est, ça doit être 2009 l'OPA hostile. 2009, OPA hostile de Mittal sur Arcelor. <rire> et, je sais pas si vous vous souvenez de Hollande qui euh, monte sur une camionnette de, de, de, de, de syndicalistes pour dire qu'on allait sauver Florange. Et qu'une fois élu président, on a fermé Florange. Enfin, <rire> on a fermé, est a, on a trahi, c'est toujours pareil, on vous fait des entourloupes, euh, on, fait, on remet un peu de fric pour faire genre. Mais euh, Mittal a fait une OPA hostile, qu'il a, euh, qu a proposée à une fortune, c'était plus de 40 milliards, il a payé Arcelor une fortune, qui l'a payé, non pas avec son fric à lui, mais en sur Arcelor derrière. Donc derrière, ça a été un véhicule de spéculation financière, et pas du tout de, de, de véritablement de production, euh, euh, de, de, de production métallurgique. Donc, encore une fois, c'est nous. Et, il a même pas, et on n'a même pas réussi à préserver notre industrie, on, on, on l'a détruite avec ça. Et donc, qui est-ce qu'on fait venir euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour venir faire Choose Friends et la réindustrialisation française, on fait venir Mittal, qui a fini de détruire la sidérurgie française. Et vous faites venir qui d'autre Vous faites venir le PDG de Nokia, Nokia donc euh, qui a euh, racheté Alcatel, et qui, pareil, alors qu'il avait promis de garder des emplois, a encore détruit en 2020, 2021. Ah ben vous comprenez, c'est le Covid, 1300 emplois qu'il était censé garder. Donc, on vient vous annoncer 13 milliards, avec plein de créations d'emplois, avec les faux soyeurs de notre industrie. C'est un petit peu comme si euh, vous aviez reconstitution de la scène de crime et que vous aviez euh, l'enquêteur qui était bras dessus bras dessous avec le criminel hein, avec euh, avec le tueur en série et que les mecs disaient ah ouais bah tiens tu vois là je, je l'ai tabassé comme ça je, euh, je, je, je lui ai mis des coups de couteau ah, c'est bien c'est bien tiens regarde on pourrait faire un truc j ai, j ai, et que l'enquêteur lui donnait son prochain coup c'est le niveau de délire de venir nous faire croire que c'est les PDG de Mittal de Nokia qui vont réindustrialiser la France alors qu'ils sont nos faux Ces gens sont magiques. Euh, c est, c est, le, le niveau de délire est absolument intégral. Et je sais même pas si ça vaut le coup que j'enregistre cette vidéo, parce que, alors, je ne pense pas que beaucoup de gens soient conscients du fonctionnement du capital risque en France, de la BPI, de ce que je vous ai raconté sur ces fonds inobio, qui est juste hallucinant. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de ça pour savoir que c'est de l'enfumage. Et vous savez que c'est de l'enfumage, je ne sais même pas. Est-ce que ça vaut le coup Je viens de vous le montrer en détail, J'en suis même pas sûr. On sait tous que c'est de l'enfumage, c'est tellement énorme. Et on est arrivé au stade absolument soviétique, où... Tu sais que c'est faux, mais tu vas te conformer parce que sinon on va te taper sur la tête. Euh, c'est vraiment ce stade-là auquel on est arrivé et où, véritablement, c est, c est, ça devient très très très important. C'est-à-dire que si vous voulez gagner dans, dans, dans, dans un jeu aussi truqué que ça, bah, il ne faut pas jouer. Parce que euh, c est, c est, c est, on, on, si on a pu aller chercher l'argent de petits épargnants, c'est parce que l'argent était sagement en banque. Et que, on a sagement fait confiance à un conseiller bancaire, à quelqu'un d'un peu près, qui avait l'air, qui l'est sûrement à peu près compétent, qui vous expliquait que euh, les biotechs c'était l'avenir, et que, euh, on, il fallait, on allait faire des super coups, Eh ben non, euh, non, non, non, non, c'est une cata totale. Et donc, euh, c'est une raison de plus, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Euh, je, vous avez plein de raisons de, de débancariser, euh, des, des raisons de risque sur le système bancaire, des raisons de surfacturation hallucinante. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle raison, c'est qu'on vous fourgue la merde, quand on fait ça, et donc ces 13 milliards, bah, peut-être, il y en a un peu qui va marcher, Il hein, faut pas. mais il y en a plein qui va foirer, parce que c'est les mêmes gens, c'est les mêmes mecs, bah, qu'est-ce que vous voulez, ça va foirer, et donc il y a un moment, il va falloir que quelqu'un paye, qui va payer, et bien bah, c'est encore nous, donc il faut sortir, il faut sortir, vraiment très important, et donc vous savez que moi, je vous conseille de sortir, en or, en crypto-monnaie, en immobilier, euh, en matières premières, vous avez tout un tas de choses. J'ai réuni tout ça dans un grand dossier d'investissement que j'appelle or et bitcoin. Et je vous suggère d'aller regarder, je vous mets des liens en description euh, et là. Euh, parce que c'est ça le niveau de l'investissement en France aujourd'hui. C'est des énarques qui prennent votre épargne pour du PQ, pour aller essuyer leur merde au cul. Je suis désolé, mais c'est ça et pas autre chose. Et il est. C'est une raison de plus pour prendre votre fric et vous en occuper vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres exemples, si je sais qu'il y, y a pas mal de pros qui suivent cette chaîne, donnez, donnez vos exemples en commentaire. Allez-y, lâchez-vous. même Et surtout, et aussi des, des exemples de trucs qui ont marché. Parce qu'il y a des trucs qui marchent, bien évidemment qu'il y a des trucs qui marchent. Mais c'est tellement. Ce fond inobio est tellement caricatural. Et puis c'est vraiment le truc, c'est euh, symptomatique. Donc euh, donnez vos exemples, discutons, continuons cette conversation, et puis surtout, n'oublions pas de rendre grâce à notre grand Manitou Macron, et puis surtout, non, ne l'attendons pas pour être heureux, et ne l'attendons pas pour nous occuper de nos affaires nous-mêmes. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.